Man, hey, hey, hein? <laughs> you get it. Okay. If you don't get it, forget about it. You are like your <inaudible> C'est quoi ton problème, même? Dis-moi, hein? Lorsque je veux commencer un projet, tu interviens, hey, hein? pourquoi <laughs> tu es méchant <inaudible> comme ça? <rire> fallait me laisser d'abord Et voilà je suis ferme Hey hein? Jesus Christ 5 millions c'est quoi dis moi Tu ne veux même pas payer Jésus hey, oui. Ah. oui oui Tu ne vas rien faire, rien du tout C'est quoi Shit Don't get fucking you black baby you know Tell me, tell me C'est le plus vraiment, hein Est-ce que quelqu'un veut réussir Jeune homme! Yes. Ah ah! Délinquant. Donc c'est toi qui me dois, je t'appelle. Tu oses me parler mal de toutes les façons que tu, tu, tu veux, non? Monsieur le marabout. Ouais. S'il vous plaît, le sang, un litre là, c'est à combien? 2 500 000. Tu me sors 2 litres dans. Attends, attends. Marabout. Combien? 2 500 Ok. 500. Tu me sors 2 litres dans, dans, dans ces veines. Comme ça, ça fera 5 millions de francs. Il me doit 5 millions de francs. Attends. Des litres de ma part. 2008 ça fait combien? Un hey hey million ah. <rire> ah, hey, toi non? Hé, tais-toi! dit, moi ah, ça, c'est faux billet, faux biais. Coupe ouais. comme ça? Ouais. Ça, le ouais. boutique, ça va marcher pour les enfants du ouais. Je vais distribuer ça ouais. ouais. en déjà utilisé même. Ouais. <rire>